よろしくお願いし<笑> Salut Notre ami Izumi que vous venez de voir, euh, c'était notre invité du soir. C'est ça On a fait une petite interview que vous allez voir sous une autre vidéo, mais ce soir, on vidéo consacrée à la nourriture japonaise. Hein. Exactement. Dans, donc dans cette vidéo, vous avez plusieurs endroits différents, euh, donc c'est filmé à différents moments. Hein. Faut pas, hein. On ne fait pas 5 restaurants par jour. <rire> pas encore <rire> C'est pas encore notre vision mais bon. Ouais. Puis les kilos, ils sont ils sont là! <rire> voilà, euh, donc vous, vous allez voir en fait tous les restaurants euh, que l'on conseille à Paris. Exactement, si voilà. on va régulièrement parce que la bouffe est super bien, euh, le rapport qualité-prix est génial et les gens sont super sympas voilà. Je suis là, je je Et bah la liste des restaurants sympas à faire, c'est ça, parce qu'on n'a pas, ouais, pas filmé tous les restaurants parce qu'on est nul et parce qu'en en fait on n'a pas tout fait, <rire> c'est surtout ça, j'ai envie de dire. Genre, donc, les restaurants qu'on n'a pas fait mais qui sont à faire sont euh, Hapatei qui ouais. est euh, spécialisé dans l'okonomiyaki et les takoyaki, c'est ça. Le Nadi Take. Nadi Take, donc spécialisé ramen, mais qui est vraiment, euh, apparemment, selon les dires des japonais, <rire> euh, qui ressemble ouais, vraiment euh, ouais, ouais, ouais, que à ce qu'on peut ça, faire. Trouver. Oh, je, <rire> je suis attaqué par un ballon! <rire> Karaageya, et c'est un tout petit magasin où ils font du karaage avec des petits menus à 8, qui vont entre 8 euros et 12 euros. Vous choisissez vos pièces. Vous avez des onigiri euh, grillés ou aux légumes qui sont à moins de 1 euro. Et avec les boissons japonaises qui vont avec, et vous pouvez aussi trouver du ramune et donc c'est super cool, ils sont gentils et c'est surtout très très bon. Euh, il y en a un autre que je conseille fortement, ça s'appelle Chimiki, c'est pas très ah, il, loin et il a, est un peu cher celui-là. Il est un petit peu cher, donc c'est un, un, un peu moins abordable, c'est pas non plus du restaurant de luxe, ça fait un petit peu restaurant familial, il y a très peu de tables et c'est super super bon et je conseille le l'omoraiso qui est... Euh... Oh, chaud bouillant. <rire> voilà donc euh... 泣き<笑> <またねー。笑> <またねー。またねー。笑>